Il y a tout en an que ce soit euh, de la première période ou euh, à la mi-temps, euh, un jeu euh, vraiment typique qui a porté une nouvelle fois ses fruits. C'est ça... vrai qu'on insiste, <coughs> mais cette fois il y a eu de la réussite. Oui, cette équipe de Saura joueuse, comme on en, en discutait avec Morad. Euh... C'est après, à mon avis, après le Harrach, c'est peut-être une des meilleures équipes qui pratiquent un football, vraiment un football algérien. Fait de petites passes d'accélération et tout, avec les Belchilali, Sayah, qui reviennent hein, euh, on exact, tout ce beau monde qui a fait un match presque parfait. D'ailleurs, selon vous, qui a tiré son épingle du jeu du côté de la Savoie aujourd'hui c'est Beljidelis, bien qu'on l'a un peu, on a un peu été sévère envers Pas lui. a été sévère, nous on a jugé. nous on aimerait très... bien que ce joueur ait progressé davantage. mais il y a de la qualité. Il a été présent, il a pesé dans le jeu de son équipe. Il a été le métronome, il a été décisif. On a vu, il a donné de bons ballons, même jusqu'au bout du match. Il fait une incursion sur le flanc droit, il donne un super ballon à Sayah, Mais je dirais que Belgi c'est l'homme du match. Alors, on va voir ensemble aussi la réduction euh, du score. Mourad une réduction euh, qui a vraiment tardé. Hein, euh, le MCO qui n'a pas pu emballer euh, le match, notamment en cette deuxième période. Nassal le disait tout à l'heure, on s'attendait à une réaction. Mais je peux vous dire, et vous êtes là, vous êtes les mieux placés pour le dire. Une réaction euh, qu'on n'a presque pas vue hein, du côté du monde. Non, non, pas eu il y a eu un petit lâchage de l'équipe de la sawa qui a permis au MCO d'inscrire cet unique but. Mais je dirais durant tout le match, on n'a pas vu grand-chose de la part du. D'ailleurs on le voit, vous l'avez dit. Euh, une petite erreur, c'est vrai. Une, une maison. Sortie, une sortie hasardeuse. Hasardeuse. tente entre le défenseur et le gardien de la Bien sûr euh, la présence de Amalan aujourd'hui et en marquant ce but, peut-être elle va donner un petit, un petit peu de mordant pour cette attaque euh, du MCO. Euh, bien sûr, on l'a dit euh, tout à l'heure, elle pêche un petit peu par, euh, par maladresse de vent. Aujourd'hui, la rentrée de Amran, je ne sais pas si elle a été efficace à 100%, mais le but va donner un petit peu de to à ce joueur à cette euh, attaque du MCO. Allez, messieurs, on va s'intéresser aussi à l'arbitrage. Mohamed Youbi, en tant qu'expert, hein, vous euh, qui avez longtemps foulé les terrains, quel jugement portez-vous sur M. Zouaoui, comme vous l'avez dit, qui revient euh, donc euh, lors de ce match GS le oludjadon Oui, comme c'est un match tranquille, c'est un match euh, sans contestation, de décision bien sûr de l'arbitre, c'est un match, il euh, n'y euh, a pas d'action litigieuse hein, pour ce qui est du, de l'arbitrage. Donc il y a une parfaite coordination entre l'arbitre directeur et ses arbitres assistants. Donc les quatre buts sont justes. Euh, il n'y a que le petit euh, carton jaune pour le joueur de la GS aura pour le Même si ne va pas remettre au frigo. Alors. Ah non, pas, pas du tout. Aujourd'hui, je dirais que le trio arbitral est passé inaperçu. Eh bien, tant mieux. Alors, messieurs, euh, rapidement aussi. Euh,